Mais quel bonheur Genre là t'es en train de me dire que tout fonctionne Genre là t'es en train de me dire que c'est une vidéo Qui va rouler comme sur des roulettes C'est incroyable Je, je n'y crois pas Je pense qu'il va y avoir un petit problème À, quel, à un moment donné il y aura forcément un problème On est tout bon là J'arrive pas à y croire Salut à toutes et à tous Il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Nouvelle vidéo en facecam Voilà vous retrouvez votre beau gosse international évidemment, votre beau gosse Haute euh, de cette vidéo Et on est euh, pour enfin ce dimanche D'ailleurs très bon week-end à vous Pour euh, l'event L'event euh, Destination Hanover. Donc je réexplique pour ceux qui ne connaissent pas L'événement Destination Hanover. C'est un événement euh, Un événement énergie Hit music only tu c'est un événement qui se terminera le 25 septembre Donc il faut qu'on se dépêche L'idée c'est de faire 7 livraisons d'au moins 200 km En direction d'Hanovre Une ville en Allemagne Et euh, en transportant une livraison Krone Au minimum juste une livraison sur les 7 Bref donc voilà un événement bien sympa euh, avec euh, à la clé des récompenses formidables Un événement World of Trucks Donc un événement vous l'avez vu dans la précédente vidéo Où ça ne fonctionne pas avec ProMod Donc j'ai euh, pris un profil justement euh, Où il n'y a pas ProMod Donc j'ai dû faire un profil Ça, ça n'avancera pas notre carrière en gros Donc je me suis fait plaisir avec un nouveau camion que j'ai customisé Que j'ai acheté à l'instant Donc un Volvo euh, FH16 bien sûr Regardez un petit peu l'intérieur comme il est plutôt mignon Avec du Red Bull, du Sneakers Évidemment faut prendre des formes Des forces euh, voilà donc pour, euh, pour le camion On va aller chercher notre cargaison directement Hop Ah ça fonctionne mieux comme ça hein. Ah ça fonctionne mieux comme ça On est parti le son du jeu a l'air pas mal Donc les amis bien sûr euh, ce qu'on va faire aujourd'hui n'aura pas d'impact avec euh, notre carrière actuelle euh, sur Eurotruck C'est pas bien important et bien au contraire c'est super cool Puisque euh, comme vous le savez voilà, je vous ai expliqué que euh, j'ai une petite lassitude avec Eurotruck Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo euh, Dans une des précédentes vidéos Et donc là l'avantage c'est que cet événement me permet euh, bah, de faire quelque chose qui me plaît C'est à dire que là il y a un intérêt à, à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui Donc ça c'est vraiment noise C'est vraiment noise Donc forcément pas de promo Donc des routes nul à chier mais j'ai concocté quelque chose pour vous les amis Puisque cette vidéo vous allez voir Va être très intéressante Là on va chercher notre cargaison Et vous allez très vite comprendre ce qui va se passer Hop là Alors Hop On va faire la petite manœuvre Donc là on prend Euro goodies Ah ouais du coup j'ai pas les mêmes réglages sur ce profil Ça va être assez terrible euh, Ça va être assez terrible mais on devrait s'en sortir Ah oui le volant tourne en même temps que, que la vue Ah, C'est bien aussi comme ça Hop je pense pas que je suis très centré Ouais c'est pas grave En gros pour vous montrer le trajet Forcément regardez je vous montre hein. C'est un profil cheaté euh, C'est voilà on est à 241 km donc c'est bon Mais en fait euh, c'est que de l'autoroute Donc c'est nul à Yèche. C'est nul à Yèche. mais regardez j'ai de la chance Puisque on va passer par là Et donc il y aura toujours autant d'autoroutes. Mais on va avoir une petite route sympa probablement voilà donc ça nous fait 342 km où on va pouvoir discuter tranquillement un petit peu de, de tout et de rien Puisque j'ai des choses à vous dire et ça c'est cool Il est beau mon camion ou pas n'hésitez pas à noter euh, dans les commentaires moi j'aime bien Je suis assez content de comment je l'ai rendu Alors un petit détail près euh, c'est la rampe euh, de calandre Non c'est la rampe de toit c'est pas la rampe de calandre c'était la rampe de toit voilà comme ça on a toutes les lumières allumées C'est bien sympa Ah oh purée de pommes de terre Oh là là je suis en train de faire comme euh, Sir Thomas Je fais n'importe quoi Oh là Oh là ça commence mal Mais C'est pas grave au moins ça fera le buzz Ça fera le buzz Les gens ils aiment quand ça fait n'importe quoi Ah ouais là c'est ridicule ce qui se passe C'est ridicule ce qui se passe Est-ce que je peux passer ou pas là je vois rien Bon on va y aller hein. Alors forcément il y a pas beaucoup de mode Bah ouais mais sois pas débile Bah oui C'est bien d'être intelligent des fois euh, donc il n'y a pas beaucoup de modes, donc ce qui fait que le jeu est quand même beaucoup plus fluide. Euh, et attends tout simplement, on va pas se casser la tête. Ah bah de toute façon voilà. Le jeu est beaucoup plus fluide et, et puis voilà après j'ai mis vraiment les modes essentiels hein, donc uh, Real, uh, Physic Tracks uh, tout ce genre de choses uh, Sizzle pack évidemment un mode très important parce que customiser son camion c'est quand même très important donc, euh, donc voilà parlons de tout, parlons de rien merci beaucoup vraiment pour vos commentaires sur cette précédente vidéo parce que les gars je vous le dis alors c'est la phrase que j'ai tout le temps de, de vous remercier mais là c'est vraiment il y a, y a un intérêt derrière tout ça j'avais très peur de vos retours parce que j'avoue que euh, cette fameuse vidéo qui est sortie mardi j'ai eu peur de vos retours je me un petit peu laissé aller alors euh, bon euh, vous n'avez pas découvert une nouvelle facette de ma personnalité hein, je, euh, je suis toujours très naturel mais euh, bon je me suis un petit peu énervé voilà j'ai un petit peu employé des petits mots par ci par là euh, jeu de chômeur, euh, c'est euh, mal foutu alors ça c'est réel et je suis content de voir que j'ai pas été le seul à le remarquer et à le penser euh, mais c'est mal foutu hein, c'est clairement mal foutu je savais pas qu'il fallait euh, bah, qu'il fallait pas promoter. alors ça paraît évident maintenant ça paraît évident mais bon euh, si tu le sais pas euh, c'est pas à expliquer. tu vois c'est pas donc bon c'est un petit peu dommage Je vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit En tout cas vous m'avez vraiment aidé Alors l Fox m'avait expliqué entre temps en, en off hein, Comme vous pouvez le savoir Mais euh, même en commentaire voilà, vous m'avez quand même bien aidé euh, Et donné les raisons Et vous avez été ultra bienveillant Et ça ça fait plaisir Parce que j'avoue que euh, voilà, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère euh, Pour autant donc, euh, donc ça fait plaisir euh... Donc, merci à vous pour ça. Donc, là, on va faire vraiment les 7 livraisons. Donc, je vais vraiment faire ça en off. Hein. Là, vraiment, aujourd'hui, on se fait un petit trajet bien sympa où on va éviter l'autoroute. Alors, on va quand même, on n'a pas le choix de prendre l'autoroute. Hein, parce que, comme vous savez, euh, SCS Software, le jeu de base Eurotruck euh, est relativement pauvre. Euh, et on a besoin d'installer des maps comme ProMode pour avoir des petites routes sympas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Euh, après, Euro Truck a quand même pour ambition de représenter la vie des routiers. Et comme voilà, je le répète, et comme tout le monde le sait, bon bah, la majorité des trajets se font sur autoroute pour des raisons évidentes de. Euh, Merci. De destination A à destination B C'est totalement logique mais en tout cas euh, en tout cas, Voilà euh, je ferai les 6 autres livraisons Les plus courts possibles et je ferai ça Probablement en off et justement En parlant de off probablement le retour Des lives Euro Truck très bientôt je l'espère Si j'en ai euh, l'envie en tout cas Mais sachez que les lives les gars je suis De retour sur Twitch j'en ai pas encore parlé sur une Vidéo Euro Truck, les gars je suis de retour sur Twitch c'est la première ligne en description Donc vraiment n'hésitez pas à cliquer Et à vous follow même si je sais que En majorité et eh ben, vous vous follow euh, en masse alors que je ne fais pas de live sur Twitch en ce moment je m'en suis rendu compte et donc j'ai bien réfléchi j'aimerais vous en parler même si j'en ai déjà parlé précédemment mais pas sur des vidéos truck donc je ne touche pas à la même audience mais voilà les gars je vais reprendre les lives sur Twitch de manière vraiment YOLO pour le moment euh, j'ai pas de programme spécial euh, je crois que les programmes de live c'est une très mauvaise idée euh, parce que enfin pas une très mauvaise idée mais vous êtes encore nombreux à ne pas voir mes programmes, c'est à dire que chaque début de semaine je, je, je, je fais un programme de vidéo pour m'imposer et pour que tout le monde soit fixé sur, le, sur les vidéos et les lives Mais en fait j'ai remarqué que c'est pas tout le monde qui voit ça et, et vous êtes encore nombreux à me dire c'est quoi la prochaine vidéo ou c'est quoi le prochain live ou etc Et en fait je me rends compte que du coup je m'impose des choses alors que tout le monde s'en fout Donc en fin de compte euh, je pense que les programmes des lives ça sert à rien Donc en gros suivez moi sur Twitch Continuez de me suivre sur Youtube évidemment Et à tout moment il y aura des lives par-ci par-là Vous aurez des notifications donc vraiment activez les notifs Je vous préviendrai sur les réseaux si j'ai... Euh euh, des idées et de choses à faire à l'avance, mais sinon c'est vraiment à la one again hein. sur Twitch. Il peut y avoir des lives le matin, il peut y avoir des lives le soir, il peut y avoir des lives la nuit, des lives l'après-midi. J'en ai aucune idée, ça va vraiment dépendre. C'est YOLO, vraiment. Twitch c'est très YOLO. Euh, pour autant, je vais quand même essayer de faire un maximum de lives Euro Truck sur YouTube, mais ça n'empêchera pas de faire des lives Euro Truck sur Twitch si jamais j'en ai envie. Mais en tout cas, voilà. Sur Twitch, il y aura vraiment de tout plein de vidéos euh, de gameplay, de découverte de jeux, de CSA et des Just Talking. Euh, il y aura peut-être des lives dans, dans, dans les spas, euh, dans les piscines. Voilà les, les hot tub hein. finalement vous me verrez finalement euh, euh, Bah vous m'avez déjà vu sur mon précédent vlog en caleçon en calbar vous m'avez vu avec ma bite euh, Mon gros chibre euh, Je dis ce que je veux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent pas ce que je dis donc euh, c'est cool euh, Et donc voilà probablement vous m'avez vous, vous vu en caleçon sur le, le précédent vlog qui est sorti euh, ce lundi donc euh, ça vous choquera peut-être pas si vous me voyez finalement en maillot de bain euh, en bikini peut-être en string je serai peut-être en string puisque twitch euh, tolère ça euh, donc euh, donc voilà en tout cas euh, n'hésitez pas à me follow sur twitch ça risque d'être bien bien bien sympa euh, J'aurai vraiment beaucoup moins de filtres euh, je pourrais vraiment dire ce que je pense c'est vrai que euh, sur youtube je me limite pas mal hein. je, suis, je suis très peu vulgaire et je parle très peu de cul finalement euh, lol voilà donc en tout cas euh, ceci, ce, ceci étant dit ceci étant fait ça me fait plaisir et je suis content de revenir sur twitch c'est vrai, en vrai, pour un petit peu sérieux, pourquoi j'ai réfléchi à ça C'est vrai que ces derniers temps, quand je faisais des lives sur YouTube, il y en avait beaucoup qui me disaient, ben pourquoi je fais pas de live sur Twitch Évidemment, alors ça, j'ai déjà expliqué que, et eh ben YouTube, euh, pour moi, c'est vraiment euh, ma plateforme de prédilection depuis 2014 en fait, hein. mais aussi en fait, euh, 2022, c'était vraiment l'année où les lives YouTube devaient être améliorés. YouTube nous l'avait promis. YouTube m'a écrit un mail. YouTube m'a dit. Monsieur M. Kolo, vous allez voir, vous n'allez pas regretter les lives sur YouTube. Ça va être génial en 2022. Les gens vont pouvoir faire des clips, comme sur Twitch. Les gens vont pouvoir faire plein de choses, plein d'interactions. Et en fait, que nenni Alors, ils ont instauré euh, la possibilité de créer des clips sur YouTube, mais personne n'utilise parce que c'est pas du tout, et c'est pas de votre faute. Mais personne n'utilise parce que c'est pas intuitif du tout, c'est de la merde. Et pour retrouver des clips, c'est un bordel. Et il n'y a rien eu de nouveau sur YouTube pour les lives. Le seul truc qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut faire des lives en 2 K, Donc une qualité exceptionnelle. Vous pouvez changer la résolution comme vous le voulez. Alors que sur Twitch, euh, bah on n'a pas le choix de faire du 1080p et vous pouvez même pas changer la résolution sur mes lives. Donc c'est un petit peu le côté dommage, mais c'est tout quoi. Alors que sur Twitch, il y a beaucoup de moyens d'interaction. Il y a les subprimes, évidemment. Ceux qui ont Amazon Prime, et ben vous pouvez me soutenir financièrement sans payer plus. Donc c'est ça ce qui est cool. Il euh, y a les bits. Et je parle pas de, de, de la mienne, je parle vraiment des bits donc euh, de l'argent, vous pouvez faire des donations et il y a beaucoup d'interactions sur Twitch euh, par exemple il y aura une soundboard, n'hésitez pas à, bon après il y aura peut-être déjà eu des lives sur Twitch entre temps donc vraiment suivez-moi mais il y, a des, il y a une soundboard, donc c'est à dire que vous payez euh, 1000 bits donc qui représente par exemple 1 euro vous payez 1 euro et il y a un son sur le live que tout le monde va entendre, genre un son genre Horschlore euh, de Anaïs par exemple, tu sais genre euh, ma, ma soundbox tu vois, euh, ou des moments où on m'entend roter, des moments où je crie des, des, des, des, des, des mèmes, euh, voilà vous, vous donnez 1000 bits voilà il y a plein de trucs d'interaction sur Twitch Qu'on n'a pas sur Youtube Qu'on nous avait promis sur Youtube et qu'il n'y a pas encore eu Donc à un moment donné je me dis ça me fait un petit peu chier Donc forcément je vais pas streamer et sur Twitch Et sur Youtube en simultané c'est interdit Mais par contre ça m'empêchera pas encore une fois D'alterner de, donc des fois je ferai des lives sur Youtube Des fois je ferai des lives sur Twitch comme dit c'est à la one again Donc n'hésitez pas à suivre sur les deux plateformes Comme ça vous connaissez un petit peu mes motivations Et euh, ça me refait une petite excitation, une petite hype Parce que j'ai de nouveau un petit objectif Du coup tu vois ça me permet de Parce qu'il faut pas s'ennuyer non plus quoi hein, Quand on crée du contenu euh, même si on n'a pas trop le temps de s'ennuyer Mais il faut avoir des objectifs et là comme ça j'ai un objectif Qui me donne envie c'est d'augmenter de, de progresser sur Twitch évidemment je vais pas abandonner Ma chaîne Youtube pour autant bien au contraire comme vous pouvez le constater Je continue à fond les vidéos mais en tout cas Voilà l'idée c'est vraiment d'augmenter sur Twitch et voilà euh, D'avoir 5000 followers euh, 10 000 followers et, et augmenter au fur et à mesure Parce que c'est vrai que sur Youtube ça m'anime beaucoup moins étant donné qu'on stagne Et euh, franchement vivement qu'on arrive Aux 50 000 abonnés mais c'est, Tu vois les 50 000 abonnés sur Youtube ça me fera moins d'effet que par exemple, d'avoir euh, 2000 followers sur Twitch, tu vois, c'est pas la même ambition quoi. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas à soutenir l'aventure et à suivre l'aventure, ça fait plaisir. Bon, voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, on est plutôt pas mal, on est sur une petite route départementale. Euh départemental donc c'est toujours assez plaisant même si on est limité à 60 km heure si j'avais su on aurait continué sur l'autoroute mais au moins voilà ça permet de voir des petits paysages et euh, puis voilà évidemment quand je vais rouler en off pour faire cet événement pour terminer cet événement je passerai par l'autoroute au plus, plus rapide donc euh, et donc voilà et comme ça c'est cool parce qu'une fois que l'événement sera terminé on aura une des récompenses et on aura dans notre propre cabine un camion en hologramme voilà et ça c'est stylé parce que j'adore tout ce qui est un petit peu métaverse donc c'est plutôt sympa les amis parlons un petit peu de l'actu de scs software les amis vous savez qu'ils ont retravaillé sur l'autriche ils ont fait l'austria rework comme on appelle et bien sachez qu'aujourd'hui euh, à l'heure actuelle SCS software travaille sur la refonte d'un autre pays mais on ne sait pas encore lequel et j'ai quelques petites images pour vous qui viennent du blog de sf software que vous pouvez voir en haut à droite donc voilà un petit peu des petites images qui peuvent IP qui peuvent donner envie, à votre avis est-ce que vous avez une idée, dites moi dans les commentaires est-ce que vous avez une idée de où c'est que ça se passe parce que ça va être pour la prochaine mise à jour Eurotruck donc là 1.46 probablement ou peut-être plus tard je ne sais pas, mais en tout cas voilà ce que vous voyez c'est un rework d'un pays qu'on ne connaît pas encore, à votre avis c'est lequel Je pense pas que ce soit la France et si c'est la France bah je suis un connard mais je pense que c'est autre chose que la france mais donc voilà n'hésitez pas à, à émettre vos hypothèses en, en commentaire ça risque d'être bien sympa et euh, parce que comme vous le savez le, le austria rework c'est quelque chose, quelque chose qui m'a beaucoup hypé et pour cause je suis sur le profil d'ailleurs hein. je suis sur le profil où on a justement découvert toutes les routes euh, d'australie regardez euh, d'autriche pardon l'inz salzbourg Innsbruck, etc. donc j'ai vraiment très très hâte parce que c'est vraiment ils ont vraiment bien taffé pour le coup hein. euh, j'ai tendance à cracher un petit peu dans la soupe euh, mais ils ont bien travaillé sur l'autriche et donc tous les retravaux qu'ils font sur les pays de manière générale, c'est quand même relativement bien fait. Donc j'ai très très hâte de voir qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de nous pondre. Et une fois que ce sera pondu, franchement, j'ai hâte de broyer l'œuf dans ma main et de manger le jaune d'œuf comme ça. Là. Ah, mmm, Délicieux quoi, pépite. Donc euh, j'ai très très hâte et, et j'ai hâte de voir aussi ce que, ce que vous en pensez en commentaire. Euh, si vous avez une idée, euh, voilà, après entre-temps au moment où la vidéo sortira peut-être qu'on saura, mais au moment où je tourne là, euh, on ne sait pas encore, on sait juste euh, qu'il y, euh, qu y a du teasing dans l'air, euh, donc, euh, donc voilà, voilà. Bon. et puis alors quelque chose aussi euh, pour les prochaines fois éventuellement ce que j'ai vraiment hâte c'est tout simplement d'explorer la france voilà puisque du coup on a le mode euh, sud de la france alors là je parle vraiment de ma carrière là on n'est pas sur la carrière mais vraiment le mode euh, sud de la france on pourra aller explorer ça et aussi ça m'intéresse de voir vraiment les prix des stations essence en france est ce que c'est réaliste ou pas j'avais vu en commentaire des gens qui m'avaient dit que euh, à, en france il euh, y a du, euh, du diesel qui est à 1 à 2 euros quelque chose comme ça euh, bon chez nous on en est pas Là. Alors on a déjà été là malheureusement Mais là on n'en est pas là actuellement Donc est-ce que le mode est vraiment réaliste Ça c'est une bonne question Ça commence à être long Je sais même pas ce qu'on transporte De la glace Ah oui attention pas que ça fonde hein. Faudrait pas que ça fonde quand même Allez faut qu'on roule un petit peu là Il a pas de véhicule en face Ouais mais l'autre il accélère devant aussi Bon en tout cas on reprend l'autoroute Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Et puis si on a un petit coup de mou Je rappelle qu'on a le petit Red Bull Qui est sur, euh, sur le côté Donc ça fait plaisir Hop ah monsieur tourne en plus Oh, Monsieur est chiant hein. Monsieur est très très chiant Aïe hop ça dégage Mais par contre il y a un truc qui me titille Puisque là je suis sur un autre profil J'ai l'impression que la qualité du jeu est différente Alors je sais pas si vous avez le même ressenti que moi Mais je trouve très beau le jeu là Alors pourquoi Pourquoi sur mon autre profil Où j'ai beaucoup plus de mode Le jeu paraît moins beau J'arrive pas à comprendre Pourtant j'ai les... les mêmes réglages normalement C'est ça ce que je comprends pas c'est ça ce que je comprends pas Vous avez vu le panneau J'ai cru voir le panneau Hanover Hanover Hanover Another one Et donc en fait justement on va à Hanover Et on est bientôt arrivé d'ailleurs Enfin on est bientôt arrivé là Du coup on a fait un détour Exprès Et là on reprend l'autoroute Et c'est plutôt pas mal Alors là je me pète une barre si à la fin ça ne fonctionne pas hein, Parce que je ne sais pas encore si ça fonctionne ou pas En théorie c'est censé fonctionner Mais imagine Dragon Imagine Dragon Oh Non imagine ça ne fonctionne pas Et qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Je suis complètement fada moi complètement péter un câble, j'ai pas vu le nombre de kilomètres qui restait. ça pareil c'est une des nouveautés souvenez-vous hein. de voir le nombre de kilomètres restant sur les panneaux, c'est tout con mais c'est une des nouveautés qui est géniale depuis la mise à jour 1.45 ou 1.44, non 1.44 enfin de, bref depuis qu'il y a eu l'Austria rework justement, donc à voir pour les prochaines mises à jour qu'est-ce qu'ils vont nous pondre ça risque d'être vraiment euh, là, ça me hype un peu parce que vraiment euh, comme dit ça se en fait je pense que c'est ça ce qui me fait kiffer maintenant sur Euro Truck C'est d'être à jour dans l'actualité tu vois Genre là on fait l'événement Même si on n'a pas pro mode Même si on n'a pas plein de mods justement euh, Je pense que je préfère ça être dans l'actu Plutôt que voilà la carrière qu'on est en train de faire euh, bah, malgré tout qu'on soit dans la bonne version bah, on est en 1.45 Mais on a Pro mode et on n'est pas On a pas On est on est voilà on n'est pas dans l'actu vraiment quoi Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait plaisir C'est de, de rester dans l'actu Donc euh, je, je vais voir comment euh comment ça va se passer les, les prochaines vidéos. Si vous me voyez souvent faire ça, là, avec mon bras droit, là, du coup, pour vous, c'est la gauche, mais c'est mon bras droit, en fait, c'est je resserre euh, les vis qui tiennent le euh, levier de vitesse. C'est un réflexe que j'ai depuis très longtemps maintenant, parce que, souvenez-vous, pour ceux qui m'ont beaucoup vu mes précédentes vidéos euh, à l'époque, le levier de vitesse n'arrêtait pas de, de s'enlever. Donc, du coup, j'ai adopté un tic, un réflexe, de le resserrer constamment, pour pas qu'il parte. Voilà, parce que s'il part, il y a tous les câbles qui s'arrachent. Ça, faut le savoir, hein. Et euh, si les câbles s'arrachent Bon euh, Le G27 c'est ciao Voilà Ah ce moment de calme Même Colo il ferme sa gueule Ah ça fait du bien oh, oh. On en peut plus quand il parle Il raconte sa vie tout le temps S'en fout de sa vie putain le mec il joue à un camion y a Pas d'intérêt en plus Faut que je sorte là hein. Faut pas que je sorte Regarde les panneaux bouffons Mais si faut que je sorte What Le GPS me dit de sortir alors que les panneaux me disaient même pas... Euh, regardez C'est trop mal fait. Cassel. Mais moi je vais pas à Cassel. Mais moi je vais pas à Cassel. Je vais à... Hanover. You know Et là il y a Hanover. Bah ben ouais mais du coup Hanover c'était censé être là-bas Mais non. Mais what Mais what Mais Hanover c'était à gauche Attends. Ah oui. Non, il me fait vraiment aller à Hanover. Ah, mais parce que dans la réalité, j'aurais dû continuer là. Et je serais sorti là. Et je serais arrivé à Hanover. Eh oui, bah ça, c'est vraiment les GPS Google Maps. Hein. Ah là, on reconnaît les GPS Google Maps. Hein. Bon, la glace, à mon avis, elle a dû bien, euh, bien secouer. Je pense que les cornets ne sont plus euh, à la queue de la glace en elle-même. Ah, bah tout est une histoire de queue, quoi. Ma foi Hanover. <rire> over Là on va à gauche Ah c'est un délire C'est chiant que Alors c'est réaliste hein, Encore une fois c'est réaliste Mais les panneaux ne correspondent pas toujours à ce qu'on voit dans le GPS Et c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Je sais pas qu'est-ce que je dois suivre le mieux quoi Parce que le GPS au moins t'es sûr que tu te trompes pas Tu vas au plus court Mais en même temps les panneaux Ils te disent où aller quoi Donc Tu vois là il dit and over Très bizarre Très bizarre Bon en tout cas on est arrivé Hanover Hanover Alors comme vous m'avez appris euh, De manière euh... Bref Que à Hambourg C'est là bas que a été créé les hamburgers. J'avais dit ça en rigolant Souvenez-vous Et donc il s'avérait que c'était réel Et eh bien le saviez-vous À Hanover À votre avis Qu'est-ce qui a été créé à Hanover Exactement les range over. les range over. les SUV. Non c'est faux, hein. je, je dis encore une fois des conneries. De toute façon, de toute façon, je, je, je, je ne sais que dire ça. Euh, voilà, en tout cas, en tout cas, on passe au dessus de another et on va aller dans la zone, j'imagine euh, euh, industrielle, quelque chose comme ça. Ben, on va aller au salon de tout simplement. On va aller au salon. Euh, du, euh, du transport là, ce qui est justement en fait euh, dans la vraie vie à Hanovre le 25 septembre, d'où le clin d'œil à, euh, euh, à cet événement. À cet événement World of Trucks. Voilà, hop! Eh, hey, on pose le genou? On pose le genou ou pas? Facile, facile. Ah, pardon. J'ai tendance à pas regarder mes angles morts. Je suis un connard. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'on rentre, qu'on sort, on rentre, on sort de l'autoroute, c'est assez rigolo. Euh, J'ai l'impression de me perdre à Strasbourg. Je sais plus parler. Je recommence. J'ai l'impression de me perdre à Strasbourg. Voilà. Parce que bien que j'habite par là-bas, je des fois je me perds tout seul comme un connard, juste parce que je veux essayer de nouvelles routes. <rire> je vous jure. Je l'ai déjà dit en plus je crois. Et oui je ne fais que de me répéter. Vous savez quel âge j'ai Eh oui, c'est déjà l'âge hein. C'est déjà l'âge où on se répète. Oh mignonne la. La madame. Euh oh mal à la bagnole derrière celle-là, celle derrière. Bon, bref. tu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Je suis vraiment bien. Un cingouin, moi, aujourd'hui. J'ai mangé un clown. Hein. J'ai mangé un clown. Merci. très plaisir. ITS, regardez. ITS, c'est là qu'on transporte. C'est fléché un petit peu partout Crone Crone Visite us Crone Justement crone Bah c'est par rapport à l'événement Ah c'est rigolo ça Ah c'est rigolo Ah oui il y a des, vraiment des remorques Crone partout Bah ouais c'est l'événement Bah je découvre hein, du coup les gars On découvre ensemble hein. C'est vraiment euh, Vu qu'il y a l'événement ici C'est rigolo Putain à mon avis Il doit y avoir des trucs bien sympas Bon je te passe devant toi Non mais Pas devant toi Je parlais devant le camion Imbécile alors qu'avons-nous là Bah il y a plein de voitures là qui sont là pour l'event Ils sont là pour l'event <musique> Baby shark tu tu, tu tu tu tu Baby shark tu, tu, tu, tu. Nord 1. Oh merde J'avais pas vu qu'on qu était arrivé. Je suis là. Salut patoche. Merci c'est Patoche Comment casser, euh, comment foutre en l'air toute une convention Tu sais, moi j'arrive et je. Je fous mon bordel quoi, je fous mon ce là. Évidemment, je ne parle pas de foutre mon zgeg. Euh, c'est pas ici qu'on tourne, c'est après. Krobot. Robot in alle 13. Nicht verpassen. C'est à dire qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais moi j'ai le droit puisque je suis euh, livreur, chauffeur routier bien sûr. Oh, c'est stylé, putain. Ah putain, c'est stylé quoi. 17. Ja. 22, 24, okay, ich, ich gehe, ich gehe in 24, ja. <lacht> Hoppla. Ah, 25, 26, ja, ich, ich bin deutsch, deutschlandsprach, sprach, sprach. sprach. Hop, oh, Ispin arrivé hein euh. Et alors là, on fait la petite manœuvre devant tout le monde, hein. Ah bah oui, hein. euh, On est un vrai ou on est vrai ou on n'est pas un vrai, hein euh. Ichoppe Ken Kelt, hein euh. <rire> Hop Tu... tu, tu, tu, tu. Eh, t'es mal à manœuvre. T'es mal à manœuvre de Sangouin. Ah ouais En fait le volant tourne en même temps que la vue, et c'est chiant ça. Ah ouais mais arrête de tourner la vue Ah ouais c'est infâme c'est insupportable Oh Oh je peux pas passer la manœuvre. Je voulais vous faire une feinte Bon bah le volant qui tourne ma foi Ah mais l'essieu est directionnel derrière Eh Ça c'est pratique ça Ça c'est pratique ça Ça permet de faire des belles manœuvres. Regarde Regarde chérie Je passe à la télé Ah merde, je peux encore reculer. C'est bon là. Non mais fais pas genre. Mais c'est bon là, j'étais bien là non Bon on va falloir faire en vue extérieure parce que manifestement je suis un débile. Ah c'est des, des choses qui arrivent. Et voilà. Voilà comment ça se passe par ici. Et là, voyons voir, ça fonctionne Oh Jesus Jesus Christ Je suis niveau 53 Et oui, c'est pas ma carrière, je vous le rappelle et nous avons destination another one for, um, 1 sur 7. Donc, euh, donc ça, ça fait plaisir. C'est que ça fonctionne vraiment du, du feu de Dieu et ça, ça me fait plaisir. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Là, ça fait plaisir. Là, on retrouve la patate. On se met très, très bien. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mcolo Si vous voulez que la semaine prochaine, je refasse des vidéos sur la destination over dites-moi en commentaire. Ou sinon, si vous voulez que je, je les fasse en off, n'hésitez pas. Le problème, c'est qu'on risque de faire tout le temps les mêmes trajets. Donc, ça reste à voir. Peut-être que je peux faire en sorte de trouver d'autres itinéraires bien sympas, remarque, pourquoi pas. Donc vous me dites tout ça en commentaire, je vous fais plein de peace, love, tout ça. Et puis, euh, puis voilà quoi, hum on fait ça. Ciao.